Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 280 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Shane. Shane qui est un jeu euh, que je ne connais pas, que je viens tout juste de démarrer. En tout cas, euh, on va bah on va commencer à jouer. Voilà, Shane. Je ne sais pas si ça se prononce avec un accent. Shane Shane Shane Shane, Shane, Shane. « Show in. Voilà, on va arrêter, je crois que j'ai fait toutes les possibilités possibles. Euh, voilà. Ben, on va presser le bouton de la manette pour voir si ça joue la manette. Oui, on peut jouer la manette. « Light in the dark ».« Lumière dans la nuit ». Alors, graphiquement, c'est censé... Hop, hop, ah ok, donc je peux me déplacer. C'est censé... Enfin, la tête du personnage, en tout cas, fait rappeler que ça... Oh, on peut sauter. « Pas encore prêt. Succès déverrouillé. » Ok, ça veut dire qu'en fait il faut que je retourne, ok, déjà j'ai débrouillé un succès juste en revenant en arrière, la plupart des gens seraient allés en avant, ok, ben du coup on est allé en arrière, c'est pas mal. Alors, où c'est qu'on est C'est. Qu ouais putain je me gratte, j'ai un oeil qui gratte, c'est le pollen, ça, mon dieu, on est en pleine saison. Euh, donc, désolé pour oh man, cette... Euh... How long has it been Combien de temps euh, ça dure, non Days, Days Weeks, Weeks. Yep. Ouh, la synchronisation verticale, il en a pas. Setting, graphique. automatique résolution. Euh, non, non, non. Il n'y a pas de... Non. Control, sound, game. Oh, c'est en français. Oh, mais non, il est en français, ce jeu. Oh, c'est trop bien, ça. Chaque jour je reviens ici. Eh bah c'est génial, voilà, exactement ce que je voulais. J'avais pas vérifié avant quoi. Bah je voyais pas d'option, je me suis dit bon. Oh là là là. C'est l'endroit où je l'ai vu pour la dernière fois. Yo. Donc ça, un jeu de forme, hein. Voilà, ça on a marqué. Yo Euh... Ouais. Cette pierre pourquoi brille-t-elle Il y a aucune autre action à faire sur la pierre. Hein. Pourquoi elle brille hein Pourquoi elle brille Pourquoi ces plateformes flottent-elles C'est vrai. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Ouh, des pics. Ouh, ça va faire mal. Yo lolo. Ah, j'y ai cru, dis-donc. Oh, dis-donc, ça c'est une pierre. Donc voilà, on sait à quoi sert. C'est un checkpoint. Yop, yop, yep. Alors on n'a pas de double saut par contre hein, donc je. voilà. Donc euh, par rapport aux plateformes là de. Les pucs les pucs, et les pucs. Yada Faut pas se rater dans son saut. Ouh la pierre qui brille. Ça c'est bien. Ça c'est bien qu'il y ait des checkpoints pendant les jeux comme ça les plateforme. On dirait un cul-de-sac ouais. que je ouais. ne peux même pas voir le fond de ce trou, je présume que je vais devoir rebrousser ah, chemin. Oui, bah c'est bon, j'ai lu. Mais tu es arrivé jusqu'ici. Qu'est-ce que Ok. What Saut On imagine. Saut On se yeah. dans la liste yeah. au pays du Saut C'est le seul moyen. YOLO Ah ouais, d'accord. Suis-je vivant Approche-toi. Où ça pue Moi je rentrerai pas là-dedans. Je rentrerai pas. Putain, ça... Comment il a une tête d'innocent en plus Regardez-moi cette personne. Bon, il a une tête d'asiatique aussi. Mais il a une tête d'innocent. Regardez, pas des mais enfin, je sais pas, de comment ça. C'est une tête de... comme si je l'avais déjà vu. Ouh, une pierre pour sauvegarder. Qu'avons-nous là Un vagabond perdu dans un marais si dangereux, dit une flamme verte qui vole. Cette lumière, c'est vous, n'est-ce pas Qu'attendez-vous de moi Pourquoi cette impolitesse C'est toi qui parle, Peut-être que je ne veux rien du tout de ta part. Les esprits ne viennent pas en aide aux humains et mon fils il a disparu. Ok. Son fils a disparu. On le sait, on. J'ai certains pouvoirs. Emmène-moi avec toi et tu verras. Ne t'inquiète pas, ma flamme ne te blessera pas. <rire> Elle peut te faire voir les choses sous une lumière différente. C'est de la drogue en fait. Tu comprendras bien assez tôt. Je ne sais pas si j'ai deux pourrais vous faire confiance. Eh bien tu n'as vraiment. Puis ça ça va vite. Pas d'autres choix que de remonter. Ça a l'air assez loin d'ici. Je présume que vous avez raison. Mettons en route, mais je vous surveille. Genre t'inquiète. Genre quand la flamme. Acte de foi. Appuie LB pour allumer la lumière verte. LB. Ah, c'est joli quand on met la lumière. Ah, genre, Genre avec la lumière, on voit des trucs qu'on voit pas. tu es partie de ce monde, tu changes également, comprends-tu ah ouais genre genre le mec tout avec les cheveux noirs et tout qui fait la gueule ah il sourit gueule sourire gueule sourire gueule sourire gueule sourire j'aime mieux quand il fait sourire hop hop hop je kiffe ce jeu il me payait pas de mine mais ils sont trop bien c'est les jeux qui vous qui vous qui ont l'air le moins le moins énorme et en fait ils sont complètement badass oh putain Collectable, ouvrez le menu pour le menu pour plus de détails. On dirait qu'il me manque des pièces, je devrais peut-être revenir pour un. Ok. Oh putain Je suis un handicapé, il faut surtout pas l'enlever. Yop. Yop. Ok, j'aurais pas dû faire ça. Je pensais qu'il y avait un checkpoint, c'est pour ça. Et en fait, non, je suis redescendu comme un idiot. Un, deux, deux, deux, deux. sourire, c'est bien le sourire, c'est bien le sourire. Oh putain. Il se passe quoi si je fais ça Ah d'accord, ça va. Ils ont géré le cas où j'étais en plein milieu quand même. Quand même. Quand même Merde Et ça fait quoi si je vais là-bas Il y a des trucs nouveaux ou pas Attendez, euh, attends, moi je vais voir s'il si y a des trucs nouveaux. Ah ouais, genre il y a des chemins pour pas que je tombe dans les trucs. Aïe. Donc s'ils ont prévu de faire les chemins là-dessus, c'est que peut-être qu'il y avait quelque chose. Moi je suis un naturel curieux, vous savez. Je veux voir s'il y a quelque chose à voir. Bon là j'ai surtout vu que j'étais mort. Là aussi. Allez je veux une plateforme là donne moi une plateforme donne moi une plateforme si bien son fils il est là hein. Le mec c'est juste qu'il le voit pas Bah non en fait il avait rien d'autre Et bah tant pis on revient là on revient là tout Yop, yo, hey, oh. Yop, yop, yop, yop, yop. Et on va monter, et on monte, et on monte. Et on passe par tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Je fais confiance au truc. Allez Et qu'est-ce qu'il y a là Il y a un chemin on monte, on descend, on remonte, on redescend, et on remonte. C'est juste pour faire chier en fait, hein. C'est juste un truc pour vous emmerder. Qu'est-ce que c'est, une porte mmh. Regarde de plus près. C'est un portail qui te permet de voyager plus rapidement à travers le marais. Mais dis-donc, ça promet euh, qu'on va se marier. Quel genre de guide sera si je le mets en danger Et où mène cette porte Tu verras. Ah là là, là genre Tu verras. Voilà. Rentre dans cette fissure à l'espace-temps. Elle est jolie cette porte. Appuie sur 1 pour franchir les portails. Bon bah j'ai. Ouh, une carte Alors, chargement un lieu trouble, une lueur d'espoir. Oh. Ah ouais genre. Alors, le mec il me font des blagues. Je peux pas garder la lumière tout le temps allumée. Sinon je peux pas Comme tu voudras mais une la carte ne sera de qu'une aide. J'ai pas lu le dire ce qu'il disait. Collectable. Ouais je gagne des morceaux de je sais pas quoi mais c'est pas mal. Hop. Ouh, il faut jongler entre les trucs. Ah hein. oh, putain. culé. Hop. Hop. Hop. Et hop. Yep. Oh putain. Oh putain. Qu'en est-il de ces rochers Je veux dire, pourquoi s'illuminent-ils lors de mon passage réagissent à toutes les créatures et servent de balises afin d'éviter de se perdre. Évidemment. Genre, ouais, là on voit rien et en fait il y a plein des ronces quoi. Genre, je croyais que c'était pour faire joli puis mettre des ronces. Ou des. Ouais, si, c'est des ronces avec des gros pics! <rire> ok. Oh là là là là là là là là. Tu viens juste de le faire. Quel est cet endroit Je veux dire, hein? et que ces pierres scintillent. Yo. Effectivement. Il y a des pics sur, sur ma tranche au-dessus de ma tranche. Faut faire attention aux pics partout quoi. Ah, ah. Ouh. Ouh là, putain, ça pue ça pue ça... Yeah. Ah, eh ben non. Et <rire> eh ben non. Et eh ben non, et eh ben non. Youhou. Oh putain! Ouah, con! J'ai même pas fait gaffe où j'avais sauté. Ah, il aurait fallu que je récupère l'autre là. Non, non plus. Non plus. Je sais pas si je peux mourir infiniment. Qu'est-ce que je suis con Ah Ah, c'est dur Comme ma planète. Yo Deux ah. fois, il est mort, en fait. Lui, il faut une ronce pour mourir. Il se fait, il se fait complètement... Ah. Mmh. Comment je vais jamais arriver à passer ça Heureusement, il y a un checkpoint, ça. Allez allez, je m'en fous, j'y arriverai. Il faut que je réussisse à choper ma petite étoile là. C'est juste pour ça, c'est même pas bloquant quoi. Qu'il est juste au-dessus de ma plateforme là. Oh putain de taras J'étais presque. Ouais oh, ta mère. Allez, Taras, je continue à jouer, c'est de la merde. Ok, donc là en fait faut que je monte dessus, sinon jamais j'arriverai. Donc je fais comme ça, je monte dessus, je monte dessus, je monte dessus, et je... <rire> je peux pas monter dessus. Yop. Yep, yep. Et allez, youhou Vivement qu'il y a le prochain checkpoint Merde je vais aller où là Il y avait rien du tout Non le checkpoint il était Il était loin donc j'ai sûrement raté un truc, je sais pas où. Merde, j'ai raté un truc là. Y'a rien du tout. Y a absolument rien. Tranquille, tranquille le portail qui était caché ici. Ouh. Passage aiguë. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter pour ce, ce test-là. Yoo! Et, et si je reste en dessous, c'est parce que je meurs ou pas D'abord ce portail et maintenant ces engrenages. Comment cela fonctionne-t-il C'est un engrenage. La lumière a des effets sur toutes les... La les de Partie de... Putain j'ai cru que j'allais mourir quoi. Yolo, je fais confiance à l'engrenage, je fais confiance à l'engrenage. Je sais pas s'il faut que je fasse confiance à l'engrenage. l'engrenage, tranquille, on avance. Pratique de voyager comme un bateau. Oui, bah oui. Je suis obligé de le garder, mon engrenage, parce que sinon. Ouvrir le menu pour plus de détails. Ok. Ok, ok. Oh non, oh non, oh non, non, non. Allez, attendez, attendez. On, on se fait ça, on se fait ça, on se fait au moins ce dernier là. C'est trop bien, joué, Ça vaut trop le coup d'être joué. Il le checkpoint de sauvegarde. Ah oh, putain. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, un deuxième checkpoint. Pour continuer à avancer, faut qu'il y ait de la lumière verte. S'il n'y a plus de lumière verte, il n'avance plus, il n'avance plus. Checkpoint, checkpoint. Oh putain, putain, putain, là va falloir jouer. Sur la chance. Sur la chance, sur la chance. Yo, yo. Oh oh. On l'a évité, on l'a évité, on l'a évité. Oh non! Ah oh non, ce piège! Bon, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur cette partie. J'ai pas envie de quitter le truc, donc pour l'instant. Parce que ça, ça va me faire quitter le jeu aussi bien. Les menus, ça va pas trop ce que, ça, ce que ça nous fait. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc ça s'appelle. Shine. <rire> voilà, c'est ça, je crois que c'est Shine. Euh, shine, Shine. Ça doit être le nom du mec, euh, Vinay, hein. euh, donc euh, Donc c'est assez sympa. C'est toujours atypique, il y a toujours des nouveaux trucs à, à découvrir. On entend le son d'engrenage. Et, euh, et donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le dire, à aimer, à commenter. Euh, ce jeu, euh, je l'aime bien. Moi je l'aime bien, je vous dis il est joli, euh, l'ambiance sonore est jolie, euh, le gameplay est bien, donc voilà. Donc euh, n'hésitez pas à le faire découvrir à vos amis, à partager cette vidéo. Euh, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux jeux sur cette, euh, sur cette chaîne, c'est One. Allez salut